Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mois de septembre. Euh, Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo euh, vlog comme on dit, euh, pour vous parler du forum FNAC Livre euh, auquel j'ai été invitée euh, début septembre. C'est un forum qui avait lieu euh, pendant trois jours euh, à Paris au carreau du temple et donc j'ai été invitée en tant que blogueuse et booktubeuse. Ce salon il avait lieu en même temps que la remise d'un prix littéraire qui est le prix FNAC, cette fois c'était la 15e édition. J'ai donc été invitée au carreau du temple le jeudi soir pour assister à la cérémonie de remise de prix donc où il y avait euh, du champagne et des petits fours et, euh, et des gens qui faisaient des discours sur une estrade. Vous le savez peut-être mais le lauréat 2016 euh, du prix FNAC n'est autre que Gaël Fay pour son roman Petit Pays. Même si c'est le premier roman de Gaël Faye, vous le connaissez peut-être euh, pour l'avoir croisé sur les étalages euh, des disques puisque c'est un musicien et donc euh, qu'il a sorti des albums tout ça et après il a écrit un livre, euh, bah c'est ça and now it's my real pleasure to present the 2016 Prix du roman Fnac to Gael Faye for his novel his first novel Petit Pays Le lendemain, donc le vendredi midi, j'ai été invitée à un déjeuner entre blogueuses avec donc Gaël Fay, euh, le L'Oréal 2016. Donc c'est dans un resto où on a très bien mangé, euh, ce qui est plutôt cool. Et donc ça a été l'occasion d'échanger un petit peu avec l'auteur. Alors c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi puisque j'avais pas encore lu son livre, euh, je l'avais reçu euh, enfin, la veille et j'avais pas eu envie de le lire euh, en express euh, pendant la nuit. Mais c'était quand même hyper intéressant de l'écouter parler de son roman, de l'écouter parler du génocide rwandais, etc. Puisque euh, Petit Pays se place euh, dans ce contexte là, on suit un enfant qui est euh, Franco-Rwandais euh, si je ne me trompe pas. Et donc ça se passe juste avant et après le génocide. C'était hyper intéressant, c'était un homme vraiment très gentil et je suis ressortie de là, j'avais vraiment très très envie euh, de lire son roman euh, parce qu'il m'avait donné envie, tout simplement. Le vendredi après-midi, j'ai eu la chance de rencontrer Maxime Chatham, qui est voilà, auteur euh, très très connu, tout ça, qui écrit beaucoup de livres, et euh, pour le coup, donc, euh, j'avais pas lu son roman qui est sorti cette année, le nouveau, mais euh, j'avais lu donc euh, Autre monde. Enfin, j'ai pas terminé la saga, mais bon là, c'est une saga en sept tomes. Le septième tome est toujours pas sorti d'ailleurs. Et euh, j'ai lu le début. Peut-être un jour je vous en parlais. Enfin, c'est un bouquin fantastique. Les, les, les personnages vont dans un autre monde, c'est très bizarre. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Et donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de discuter avec Maxime Chatham. Et donc là, il a beaucoup parlé euh, de ses inspirations, de de son processus d'écriture et c'est vrai que moi euh, en tant qu'auteur aussi de mon côté c'était vraiment hyper euh, cool euh, d'entendre euh, parler, comme ça, un auteur reconnu, euh, affirmé, etc. De son processus de travail, de la manière dont il a euh, plein de carnets euh, dans son bureau euh, avec chacun des idées, etc. Et puis quand il a terminé un livre, hop, il vient piocher un carnet pour commencer un nouveau, etc. Comment il arrive à passer du coq à l'âne, etc. Qu'il est toujours en train d'inventer des trucs et, et à écrire sur des carnets divers. J'ai envie de, de faire tout pareil, moi aussi j'ai envie d'écrire euh, 7 jours sur 7, euh, 10 heures par jour, euh, de 4 heures du matin, enfin à partir de 4 heures du matin. Bref, c'était vraiment super, une super rencontre qui était malheureusement trop courte, mais bon, voilà, euh, ce sont les aléas euh, de tout ça. Après ça, j'ai fait une petite visite au salon, donc bon, voilà, y il avait, y avait plein de livres, il y avait aussi un mur avec euh, les livres de la rentrée littéraire, et vous pouviez euh, coller des post-it euh, pour dire ce que vous en aviez pensé, j'ai trouvé ça assez cool, il y avait plein de poufs où on pouvait s'installer pour bouquiner, ce que j'ai fait, ça aussi c'était bien. Et donc il y avait également des rencontres publiques avec des auteurs qui venaient sur scène pour discuter d'un thème. C'était très intéressant. Je ne suis pas restée beaucoup à ce moment-là parce que j'étais un peu fatiguée. Il y avait aussi des dédicaces, etc. Bon après moi les dédicaces c'est pas forcément ma tasse de thé mais c'était disponible. Voilà un petit peu pour cette histoire de forum Fnac Livre. Pour ce qui est de petits pays, depuis, euh, je l'ai lu, je pense que je vais faire une chronique entièrement dédiée, ce sera bien plus simple. Mais déjà je peux vous dire que c'est un petit bijou, que c'est vraiment très bien écrit, j'ai été étonnée par la qualité du style, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, la richesse du vocabulaire, etc. Et en plus le récit est très touchant, donc voilà, je vous en dirai plus dans une chronique dédiée, mais je peux déjà vous dire que c'est bien et que vous pouvez aller le, le lire. Et ça tombe très bien puisque ah, je vais vous proposer de gagner des exemplaires puisque la FNAC m'a envoyé euh, des livres et du coup vous allez pouvoir peut-être les recevoir chez vous. Il y a deux bouquins, elles sont à gagner. Je vais mettre euh, dans la description un lien qui permettra de participer, donc il faudra en gros, euh, en gros laisser votre mail. Il y aura une date limite qui sera inscrite sur le formulaire, vous pourrez participer et euh, au terme du délai je tirerai au sort deux noms et puis euh, bah, j'enverrai tout simplement les livres chez vous, <rire> par la poste, et vous les aurez, et comme ça vous pourrez les lire, et comme ça vous pourrez poster votre avis en commentaire, ce sera merveilleux C'est tout, n'hésitez pas à participer au concours si ça vous dit de remporter euh, un de ces deux exemplaires. Je vous invite, si vous êtes à Paris l'année prochaine, à aller faire un tour au forum de Livre. c'était vachement sympa, c'était gratuit cette année, et il y a intérêt à ce que ça le reste l'année prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt, peut-être même la semaine prochaine, euh, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao